Assalamu alaikum, bonjour Je suis vraiment ravi de vous rencontrer mes chers élèves Mes chers fans de Choconix TV sur Youtube Avec vous monsieur Sefdala, je vous propose aujourd'hui une autre vidéo Pour la communication française Pour communiquer bien en français, pour parler bien en français C'est la communication progressive du français pour niveau débutant Je vous propose aujourd'hui comme acte de parole téléphonique la situation que je vous propose aujourd'hui, c'est un ami téléphone, du thème « Parler aux autres ». Alors, écoutons d'abord le dialogue entre madame et… Mmh. Salam alaikum, bonjour, mes chers élèves et mes chers fans de « Je communique sur YouTube. Je suis Issa je vous propose aujourd'hui une nouvelle situation de communication. Pour mieux parler en français, il s'agit d'un ami téléphone de la parole téléphonique du thème « Parler aux autres ». Je vous propose d'abord d'écouter le dialogue de Madame Vérou avec Vincent. Unité 23, téléphoner. Un ami téléphone. Oui, allô Bonjour, madame. Est-ce que je pourrais parler à Guillaume, s'il vous plaît Oh, je suis désolée. Guillaume n'est pas là. Euh, je peux prendre un message Oui, Et... je suis Vincent, un copain de fac. Est-ce que Guillaume peut me rappeler sur, sur mon mobile Il a votre numéro Oui, oui. Bon, d'accord. Je lui dirai. Merci, madame. Au revoir. Un ami téléphone. Madame Bureau, qu'est-ce qu'elle fait Elle répond... Un appel. Oui, allô. Vincent répond. Bonjour, madame. Est-ce que je pourrais parler à Guillaume, s'il vous plaît Bonjour, madame. Est-ce que je pourrais C'est le verbe pouvoir au conditionnel présent. Bonjour, madame. Est-ce que je pourrais parler à, ma... à Guillaume, s'il vous plaît Est-ce que je pourrais faire quelque chose C'est comme on demande une permission. Bonjour madame, est-ce que je pourrais parler à Guillaume s'il vous plaît Ah, je suis désolé. Ah, je suis vraiment désolé. Guillaume n'est pas là. Je peux prendre un message Est-ce que je peux prendre un message Puis-je prendre un message Oui, je suis Vincent, un copain de faculté. De fac, ça veut dire de faculté. Est-ce que Guillaume peut me rappeler sur mon mobile Deuxième message. Est-ce que Guillaume peut me rappeler sur mon mobile? Premier message. Est-ce que je pourrais parler à Guillaume? S'il vous plaît, deuxième message. Est-ce que Guillaume peut me rappeler sur mon mobile? Et là, votre numéro? Oui, oui, d'accord. Je lui dirai. Je lui dirai. Je dirai à Guillaume. Je lui dirai. Merci, madame. Au revoir. C'est ce qu'on appelle l'explication. gardez toujours, lorsqu'on téléphone à quelqu'un, on commence toujours par des expressions de politesse. Bonjour madame, est-ce que je pourrais parler à Guillaume s'il vous plaît Bonjour monsieur, est-ce que je pourrais parler à... s'il vous plaît Ah, je suis désolé, Guillaume n'est pas là. N'est pas là. Si quelqu'un n'est pas là, ça y est. Je peux prendre un message Est-ce que je peux prendre un message je peux prendre un message Est-ce que Guillaume peut me rappeler Peut me rappeler Peut me, me rappeler sur mon guillot Il a votre numéro Oui, oui, d'accord. Je lui dirai. Je lui dirai. Merci, madame. Ou merci, monsieur. Au revoir. Alors, avant de faire euh, ce qu'on appelle euh, les manières de dire... Il vaut mieux de faire un petit rappel grammatical, surtout les pronoms personnels, les pronoms personnels indirects. Euh, je vous donne un exemple. Je dirais à Alain de vous rappeler. Toujours avec la liaison avec la situation de communication qu'on qu aborde aujourd'hui. Je dirais à Alain de vous rappeler. Ça veut dire je lui dirai. Vous laisser un message à Léa. Vous lui, avez, vous lui laissez un message. Alors regardons s'il vous plaît. Il y a Alain masculin et Léa féminin. Mais c'est un complément d'objet indirect. On peut remplacer par un pronom personnel, lui. On dit je lui dirai. Vous lui laissez un message. D'accord Je dirai à Alain de vous rappeler. Vous laissez un message à Léa. Je lui dirai. Vous lui laissez un message. Nous parlerons à nos amis. Nous leur parlerons. Ne parlerons à nos amis, c'est plus leur. On prend place par leur. Nous leur parlerons. Je peux lui envoyer une lettre. Vous voulez lui parler Voilà. Alors répète avec moi, s'il vous plaît. Je dirais à Alain de vous rappeler. Je lui dirai. Je peux laisser un message à Lia? Vous lui laissez un message. Nous parlerons à nos amis. Nous leur parlerons. Je peux lui envoyer une lettre. Vous voulez, vous voulez lui parler. Voilà. Alors, on va voir, comme d'habitude, quelques expressions et quelques mots véhiculés dans la situation d'aujourd'hui. Le mobile ou le portable. Appeler quelqu'un sur son mobile. Par exemple, j'appelle quelqu'un sur son mobile. J'appelle mon ami sur son mobile, sur son portable, sur son portable. N'oublie pas. Quelqu'un m'appelait sur mon mobile. Quelqu'un appelé m'a appelé, m'appelait sur mon mobile, sur mon portable. Le numéro de téléphone, le numéro de mobile ou de portable. Consultez le répondeur. Prendre un message, laisser un message sur le répondeur, envoyer, c'est le contraire de recevoir un SMS, par exemple, répondre au téléphone. Alors répète avec moi ces expressions-là, le mobile, le portable, appeler quelqu'un sur son mobile, quelqu'un m'a appelé sur mon mobile, sur mon portable, le numéro de téléphone, le numéro de mobile, de portable, consulter le répondeur, prendre un message, laisser un message sur le répondeur, envoyer ou recevoir un SMS, répondre au téléphone. Voilà, parler aux autres comme thème et comme acte de parole téléphoné. Je vous propose maintenant une manière de dire comment téléphoner. Euh, on dit par exemple, est-ce que je pourrais parler à est-ce que je peux parler à Est-ce que, par exemple, Daniel est là Il ou elle peut me rappeler au Par exemple, il ou elle peut me rappeler sur mon portable, sur mon mobile. Euh... À notre cas on dit non il n'est pas là je peux prendre un message est ce que vous pouvez laisser un message Alors, est ce que je pourrais parler à est ce que je peux parler à est ce que je pourrais est ce que je peux est ce que je pourrais est ce que je peux est ce que daniel est là il peut me rappeler sur mon portable, il peut me rappeler sur mon mobile, elle peut me rappeler sur mon portable ou sur mon mobile, non, il n'est pas là, elle n'est pas là, je peux prendre un message, est-ce que vous pouvez laisser un message, voilà.